Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de DPE et on va parler donc du nouveau DPE Je suis en 2022 au moment où je te tourne cette vidéo. Et l'idée de ce nouveau DPE et eh bien c'est tout simplement de mieux, d'avoir une meilleure lecture par rapport eh bien au diagnostic de performance énergétique de ton logement. Mais c'est aussi un moyen aujourd'hui et eh bien tout simplement de faire en sorte que toutes les passoires thermiques, tous les logements qui étaient bah, tout notamment E, F et G dans les classes E, F et G, eh bien tout simplement que ces logements sortent du marché. Sorte du marché ou du moins, s'ils veulent rester dans le marché, eh bien, que derrière ils soient totalement euh, rénovés et que derrière, eh bien, ils répondent aux nouvelles normes. Et l'idée c'est eh bien c'est tout simplement d'augmenter les performances pour faire en sorte que ces logements ne soient pas énergivores, ne consomment pas trop euh, eh bien, donc, euh, notamment de gaz à effet de serre tu vas voir, et que du coup, il soit dans une performance énergétique nettement meilleure. Mais du coup, pour nous, en tant qu'investisseur immobilier ou si pour toi, tu avais prévu de revendre un logement, ou si tu as prévu de mettre en location ton logement, tu vas voir que c'est quelque chose qui va vraiment être vraiment très compliqué et qui va nécessiter eh bien, de passer par très certainement une phase de rénovation. Alors, il y a des aides qui sont proposées, mais tu vas voir aussi que ce n'est pas suffisant. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très important, sur lequel on doit vraiment euh, aujourd'hui bah, travailler, on doit se pencher. Moi, je m'y penche sur tous mes logements que j'ai fait en investissement locatif et l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de t'aider à décortiquer ce nouveau DPE, voir un petit peu ce qui a changé, voir un petit peu comment ça fonctionnait aussi auparavant et puis aujourd'hui comment c'est calculé. Pour faire très simple, et après on va passer un petit peu plus sur mon écran, on va, on va regarder ça beaucoup plus en détail. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, le DPE auparavant, bah, on le c'était pas forcément toujours très très clair. On avait une classe hein, qui, dé, qui était déterminée et cette classe-là eh nous donnait donc la performance énergétique. Et voilà, c'était juste à titre indicatif. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que ce nouveau DPE eh bien, va avoir une valeur juridique. Et oui, parce que du coup, avec ce document, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le, la personne qui va racheter ton appartement ou qui va voir même va louer ton appartement, eh bien, si la connaissance, tout simplement, que ton logement fait partie de ce qu'on appelle les passoires thermiques, c'est-à-dire qu'il se retrouve dans les catégories les plus basses, eh bien, il pourra tout simplement saisir la justice et demander réparation par rapport à ça, puisque c'est obligatoire. À partir de 2025, on doit absolument louer des logements qui ne sont pas dans les catégories et euh, eh bien du coup F et G, euh, et notamment dès cette année, et eh bien tu ne pourras pas augmenter le loyer si tes logements sont considérés comme une passoire énergétique. Donc ça a vraiment des grosses incidences, et dans les années à venir, ça va être encore beaucoup plus euh, important. Alors, ce qu'on va voir aussi dans quelques instants, et eh bien c'est que autant auparavant. On, vraiment, on regardait juste la classe, hein, tout simplement, de la performance énergétique de ton logement. C'était ça qui donnait bah, donc la fameuse note. Aujourd'hui, on a aussi, et donc ce qui est pris en compte, c'est le GES, c'est le gaz à effet de serre. Donc c'est quoi ça Eh bien, c'est tout simplement le rejet de CO2 qu'il y a dans ton logement, et notamment lié au chauffage, puisqu'en fonction des différentes technologies que tu vas utiliser pour te chauffer, et notamment par rapport à l'eau, eh si tu utilises par exemple du bois, du gaz, du fioul, eh ça n'aura forcément pas la même incidence que si par exemple tu chauffais ton logement via l'électricité. Donc aujourd'hui, l'émission de CO2 est mesurée grâce donc, à, au gaz à effet de serre. Donc c'est une mesure qui est prise. Donc je te le dis très clairement, si aujourd'hui tu chauffes au gaz ou au fuel ou au bois, eh bien c'est forcément émetteur d'énormément de rejets de CO2. Et donc forcément... Eh bien ça va être ton logement je te le dis va très clairement être considéré comme une passoire thermique il y a de très forte chances et c'est surtout que par rapport aux deux mesures qui sont faites hein, donc, euh, donc, le, le, donc la différente classe et aussi donc, le, le gaz à effet de serre eh bien en fait ils vont prendre les deux et ils vont prendre le pire des deux donc si effectivement bah, ton logement tu le sais était par exemple chauffé au gaz eh bien très, il y a de très forte chances que du coup le gaz à effet de serre va complètement être pourri et donc du coup bah, ton logement va être classifié dans les catégories les plus basses ce qui n'était pas le cas auparavant, c'est juste à titre indicatif, on donnait la classe et ça s'arrêtait là. Donc comme je te l'ai dit, c'est pareil aussi sur un plan juridique, et eh bien très clairement ce document va faire foi. Donc ce nouveau DPE est valable 10 ans, euh, donc il a été mis en place à partir du 1er juillet 2021, et ce qu'il faut savoir aussi, puis on va on va rentrer un peu plus dans le détail, ce qu'il faut savoir également c'est que euh, auparavant, quand les logements, et eh bien euh, le par exemple le diagnostiqueur n'arrivait pas à parce que l'idée, c'est que si tu veux, tu avais vraiment des logements qui étaient dans des anciens immeubles et notamment si c'était euh, par exemple un chauffage commun dans les parties communes qui chauffaient tout l'immeuble, eh bien ce qui se passait, c'est que le diagnostiqueur avait recours tout simplement aux trois dernières années, correspondant aux trois dernières années de factures qui étaient faites par rapport donc notamment eh bien, à la consommation de gaz. Et à partir de ça, et par rapport à la surface, il en déterminait, voilà, il faisait une une approximation par rapport eh bien, à ta classification de ton logement. Aujourd'hui, ça, c'est terminé. C'est pareil aussi, parfois, les diagnostiqueurs n'arrivaient pas à obtenir les informations nécessaires et donc, tout simplement, bah, ils faisaient ce qu'on appelle un DPE vierge. Et donc, du coup, c'était suffisant. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les DPE vierges, on ne peut plus avoir de DPE vierge. Il faut vraiment, absolument que le, le diagnostic soit fait réellement par rapport à ton logement, et que derrière, il bah, y a une note qui soit déterminée, mais c'est surtout, et on va le voir après, eh bien, c'est qu'il y ait des préconisations qui sont faites par rapport à ça. Donc là, ce que je te propose, c'est qu'on rentre beaucoup plus dans le détail. Donc, il y avait deux étiquettes. On avait donc l'étiquette euh, énergie, l'étiquette climat, comme je, te, comme je te le disais, par rapport donc, au, au gaz à effet de serre. Et donc, très clairement, euh, ce qui va changer, voilà, on a donc le nouveau DPE, mais je dois le faire voir un peu plus en détail par, par, par la suite, bien évidemment pour que tu te rendes bien compte, je suis baissé, voilà. Euh, donc, il pouvait se calculer de deux façons, soit en fonction de la consommation énergétique estimée, donc c'était via un calcul donc normé, qui prenait en compte différents paramètres, comme la résistance thermique des isolants, soit sinon, et eh bien en fonction de la quantité d'énergie consommée à la base de facture, c'est ce que je t'expliquais, Et eh bien, le problème avec ça, c'est que cette seconde méthode était relativement peu fiable, puisque la consommation d'énergie peut considérablement varier, d'un usager à un autre. De plus, si aucune facture n'était transmise au le sticker, donc ça tu vois, mais moi c'est des choses que j'ai apprises, eh bien le professionnel pouvait éditer un DPE vierge, et donc sans information sur la consommation d'énergie ou sur les émissions des gaz à effet de serre, eh bien c'est difficile forcément d'avoir une idée euh, du logement au niveau du confort thermique et du budget chauffage, ainsi que l'on soit potentiel locataire ou acquéreur. Euh, Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, ça représente à peu près 20% du marché, les DPE vierges. Donc, c'est quand même pas rien, euh, je trouve. Donc, qu'est-ce que dit la nouvelle réglementation depuis le 1er juillet 2021 Eh bien, donc déjà, le calcul sur facture est supprimé. Hein, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Bah, ça, c'est terminé. On vient réellement faire un contrôle d'autologement. Donc la qualité de l'isolation, le type de fenêtre, le système de chauffage, tout ça va être pris en considération. Donc interdiction des DPE euh, donc vierges, Donc ça c'est à partir du 1er juillet 2021. Les diagnostiqueurs ne peuvent plus générer des DPE vierges, même s'ils ne disposent d'aucune facture des précédents occupants. Les professionnels doivent établir des diagnostics en prenant comme base un montant indicatif théorique sur les factures énergétiques. On n'a plus qu'une seule étiquette au lieu des deux. Auparavant, les DPE présentaient des notes de A à G dans deux étiquettes distinctes. Donc la première, c'était la consommation d'énergie et l'autre, c'est pour la consommation à gaz à effet de serre, le GES. Désormais, ces deux étiquettes ont été fusionnées en une seule et la consommation d'énergie et l'émission de gaz à effet de serre contribuent toutes les deux à l'attribution de la note finale, toujours de A à G. Donc, la plus mauvaise lettre est retenue pour déterminer la classe énergétique finale. Il faut donc optimiser les deux aspects en simultané. Euh, donc, le DPE, dont vient opposable, c'est ce que je te disais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh les vendeurs, ou euh, donc euh, et donc les bailleurs, donc les locataires et les acheteurs peuvent tout simplement saisir la justice. S'ils si s'aperçoivent que derrière, eh bien euh, ils ont un doute par rapport à ça, ils peuvent tout simplement saisir le tribunal. Ce qu'il faut savoir aussi... C'est qu'aujourd'hui, euh, euh, ces, le DPE, hein, ça a été euh, donc, euh, imaginé par euh, l'observatoire euh, des DPE, donc euh, l'ADEME, Quelque chose que tu dois savoir aussi, c'est que sur le site de l'ADEME, si tu as le numéro, tout simplement, et normalement euh, ton diagnostiqueur l'a fait, il euh, faut savoir que quasiment tous les diagnostics sont aujourd'hui répertoriés et enregistrés, et eh bien tu as possibilité à partir du numéro, depuis ce site internet, tout simplement de lancer une recherche et de récupérer le DPE du logement sur lequel euh, tu t'étais euh, projeté. Donc ça, tu vois, c'est tout à fait possible, si tu avais perdu le DPE ou si le, le professionnel ne pouvait pas te le remettre, juste à partir du numéro, on a possibilité de le récupérer. Donc du coup, on va voir les modalités du DPE en 2022. Donc clairement, bah, ce, qui est dans le, ce qui est dans le viseur, c'est les différentes passoires thermiques, puisqu'elles ne seront plus proposées donc, à la location à partir de 2025. Il va donc falloir prévoir des travaux qui vont donc être euh, indiqués sur cette fameuse, euh, ce fameux nouveau DPE. Donc la formule est corrigée, puisque la nouvelle formule du calcul du DPE, qui est mise en place au 1er juillet 2021 comportait malheureusement une erreur. Conséquence, un grand nombre de logements construits avant 1975 ont reçu une très mauvaise note au DPE et ont de ce fait été classés à tort dans la catégorie des passeurs thermiques classés F ou G. Donc c'est un problème pour les personnes qui avaient demandé un DPE notamment pour vendre leur bien immobilier et c'est une mauvaise note telle que G ou F qui en effet est attractive pour les, attra pour les acquéreurs potentiels bien évidemment. Donc cela peut à la fois ralentir la transaction et déboucher sur une baisse du prix de vente. Donc c'est vraiment très important. Aujourd'hui, le DPE, c'est même limite le critère numéro 1 quand vous allez faire une acquisition immobilière. Euh, donc du coup, on est reparti sur des calculs de base de base exacte, contrairement à ce qui a pu être fait donc, de manière erronée. Donc il y a à peu près 100 000 qui ont été refaits parce qu'il y a eu une période de transition euh, quand qu'on a, qu a pu constater qu'il y avait donc des erreurs par rapport à, au, au DPE euh, donc du coup bah, ils sont obligatoires les nouveaux DPE maintenant, hein, enfin comme, comme auparavant donc pour la vente d'un bien immobilier, pour la mise en location du bien et pour l'affichage notamment d'une annonce immobilière vous serez obligé d'afficher le nouveau DPE euh, mieux vaut faire un DPE qu'un euh, audit énergétique. Donc le DPE analyse les performances du logement, d'accord Et l'audit énergétique se base sur cette analyse pour donner des préconisations précises sur les solutions travaux qui sont les plus pertinentes pour améliorer les performances énergétiques du logement. Donc on va voir ça un petit peu plus en détail après. Euh, donc c'est pareil aussi au niveau du coût du DPE autant par avant on était sur quelque chose qui variait entre 60 et 120 euros autant là forcément vu que l'étude est beaucoup plus poussée ça coûte plus cher et on est entre 100 et 200 euros mais tu vas voir aussi qu'il y a quand même des avantages je trouve, à faire ce nouveau DPE puisque euh, bah derrière il y a quand même on va le voir pas mal d'indications qui ressortent et c'est beaucoup plus digérable, beaucoup plus lisible et donc finalement ça peut être aussi quelque chose de, à mon sens qui peut être Plutôt intéressant lorsqu'on est investisseur IMO ou quand on, chète, on cherche à acheter de l'immobilier. Donc le, le DPE est valide pendant 10 ans, hein, c'est ce que je t'expliquais euh, auparavant. Et donc voilà, on a le fameux calendrier hein, que, que j'avais déjà pu parler sur, euh, sur YouTube. On a ce fameux nouveau calendrier qui reprend les différentes dates entre 2023 jusqu'à 2034 où bah, tous ceux qui, malheureusement, vont être concernés, eh bien, ça veut dire que le logement ne pourra pas être vendu ou ne pourra pas être loué derrière. Enfin, du moins, il pourrait être vendu, mais tu ne pourras pas le mettre en location. Donc ça, ça risque d'être vraiment très très, très problématique. Je voulais partager avec toi un autre, euh, un autre article aussi qui me paraissait intéressant. Et puis après, du coup, on va, on va voir exactement un exemple. Hein. Euh, donc... Moi, je trouvais ça intéressant de voir ça avec toi également. C'était le calcul de la classe énergie, énergie. Donc, la première note correspond à la consommation annuelle d'énergie du bien immobilier lié au chauffage ainsi qu'à la production d'eau chaude, donc sanitaire. Le chiffre qui figurait sur le diagramme est la quantité totale de cette consommation d'énergie annuelle divisée par la superficie du logement. Exemple, une maison de 100 2 qui consomme 17 000 kW par carré par an. Si tu divises simplement 17 000 par 100, eh bien, la note de consommation du logement sera de 170 kW, soit un classement en D. Et il faut savoir que le D, c'est la note qui est le plus utilisée en France. Euh, là, du coup, on va avancer un petit peu. Je vais te faire voir des choses qui sont très intéressantes. C'est le gaz à effet de serre. Donc, la deuxième note euh, qu'il y a sur le DPE, c'est la quantité de CO2 qui est rejetée par an et au mètre carré. Donc, elle est exprimée en euh, KGEQ, euh, en CO2 par mètre carré, par an. Cette information est dépendante du type de système de chauffage. Une maison, par exemple, qui dispose d'un système de chauffage et d'eau chaude sanitaire fonctionnant avec des énergies fossiles, comme par exemple le fuel ou le gaz, eh bien, rejettera bien entendu bien plus de CO2, de gaz à effet de serre, que des appartements dont le calcul du DPE a été fait sur la base d'une énergie électrique par de production à 80% sur du nucléaire. Donc là, on a le tableau récapitulatif tu vois, de comment est utilisé le DPE et notamment bah, le principe des différentes factures qui étaient faites bah, voilà, auparavant sur le, par rapport au DPE. Donc le principe donc, de la facture, c'est une, une principe qui, qui principe enfin, cette méthode consiste à recueillir trois années consécutives de factures de consommation énergétique de l'occupant et d'établir une moyenne de ces factures. Donc, il y a autant de types de factures que de consommation qui existent depuis ce type d'énergie utilisée. Donc, le diagnostiqueur, il exploite ces données et les renseigne dans son logiciel avant que le moteur de calcul du DPE ramène ses consommations à la superficie du bien pour obtenir la note énergétique et le fameux GES. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que cette méthode de calcul du DPE doit donc disparaître au 1er juillet 2021 avec la nouvelle arrivée du DPE. Euh, donc là, une nouvelle méthode qui a été aussi euh, décidée, c'est la méthode 3CL, donc c'est pour calcul de la consommation conventionnelle des logements. Et cette règle de calcul a été instaurée en 2006 pour mettre à la France de suivre les directives européennes données en 2002 sur la performance énergétique des logements. Euh, donc cette méthode est beaucoup plus fiable puisqu'elle permet de répondre aux principales missions du DPE, c'est-à-dire comparer, informer et améliorer. Hein, c'est les 3C. Donc, cette estimation est donc établie pour des critères standardisés et ne dépend pas du style de vie et du taux d'occupation des maisons ou des appartements. Les explications du DPE peuvent déjà passer par cette méthode de calcul. Euh, donc du coup, comment choisir Donc là, vous avez euh, tout un article qui nous explique un petit peu, mais là, ce n'est pas forcément euh, ce qui va nous intéresser. Euh, donc voilà, donc, les informations suivantes se portent uniquement sur le DPE estimé grâce à la méthode 3CL. Euh, donc on, voilà, on a toute l'explication, je vous mettrai euh, dans la partie description euh, ce, ce lien si vous voulez un petit peu aller plus loin dans, dans l'analyse par rapport à ça, je ne pense pas que ce soit forcément euh, très pertinent, parce que vraiment tout est expliqué avec le logiciel qui est utilisé, etc. Euh, voilà, donc il relève les superficies des murs, le, du plancher, des plafonds, des ouvertures, les systèmes de chauffage, les systèmes d'eau, bon tout ça, euh, tout ça, on le sait, voilà. Euh, donc, ce qu'il faut savoir pour établir un DPE, c'est que le diagnostiqueur n'est pas infaillible et d'un opérateur à un autre, l'estimation peut être totalement différente. D'ailleurs, à ce sujet, une enquête UFC Que Choisir avait pointé du doigt ces pratiques dans plusieurs articles depuis la sortie du diagnostic immobilier. Donc, les experts donc, euh, nous connaissent bien donc, ce, ce problème sur, sur le marché et il n'est pas rare que les diagnostiqueurs immobiliers ne respectent pas les méthodes de calcul réglementaires et aménagent à la convenance de leurs clients l'estimation du DPE. Et donc, la réforme de ce DPE vient faire barrage cette méthode et uniformisera le résultat. Euh, voilà. Donc, on peut faire aussi... Euh, ce qu'ils expliquent, c'est qu'on peut le calculer nous-mêmes. Hein, il y a des, des formules qui sont, qui sont faites. Le calcul des économies d'énergie. Voilà. Voilà. Donc vous pouvez calculer l'économie utilisée en fonction des différentes solutions de chauffage et de production d'eau. Euh, la demande en chauffage et en eau chaude sanitaire est estimée en fonction des performances techniques du bâtiment et son environnement climatique. Et ensuite, en fonction du rendement et des performances des différents systèmes de chauffage et de production d'eau chaude, la consommation future peut être calculée pour les, énergies, les économies d'énergie. Donc, les prix d'énergie sont mis à jour dans le DPE. Ainsi, nouveau calcul du DPE permet d'évaluer les économies liées au remplacement de la chaudière euh, par un modèle beaucoup plus performant et également de réaliser des travaux d'isolation, pose de double vitrage, isolation des combles, isolation toiture et extérieur. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe tout de suite, voilà, qu'on voit l'exemple d'un nouveau DPE. OK. Voilà. Donc là, on va aller un petit peu plus... On va vraiment voir ça de manière beaucoup plus euh, précise. Voilà. Là, je vais me mettre... Peut-être me baisser un tout petit peu. Voilà. Tac. Donc là, c'est un exemple d'un nouveau DPE. Euh, je voulais vraiment vous, vous présenter. Euh... On va juste décaler un tout petit peu. Tac. Voilà. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, on a les performances énergétiques et climatiques, d'accord Donc là, on voit que, bah, on a toutes les informations qui sont reprises ici. Donc, on voit la consommation en énergie et, juste à côté, l'émission. Donc, du coup, on voit bien que l'émission, on est à 57 kg de CO2 par mètre carré par an. Donc, on a en classification E et donc la note retenue est E. Là, ce qu'on nous dit, voilà, c'est a un logement peu performant, si on est en F ou en G... Donc le niveau de consommation énergétique dépend de l'isolation du logement, d'accord, et de la performance des équipements. Et pour l'améliorer, justement, on verra dans les pages 5 et 6 un peu après. Et là, ici, c'est différent, c'est que la consommation de gaz en effet de serre, c'est le niveau d'émission, dépend principalement des types d'énergie utilisés. Bois, électricité, gaz, fuel. D'accord, donc ça n'a rien à voir. Le premier, c'est vraiment bah, le niveau de consommation qui dépend de l'isolation. Et l'autre, c'est quelle technique on utilise pour chauffer le logement. Donc c'est pour ça que l'électrique sera de plus en plus utilisée de toute manière à terme. On a une estimation des coûts d'énergie du logement. Euh, donc du coup, bah, les différents coûts sont à peu près exprimés ici. Vous allez voir aussi qu'on a, il vous donne des préconisations sur comment réduire votre consommation euh, d'énergie. Voilà, donc là du coup, on a un petit schéma qui est plutôt intéressant, c'est que du coup, voilà, on a un schéma notamment par rapport à la déperdition de chaleur, donc ça, ça rentre par rapport à l'isolation, donc on voit bien bah, en pourcentage, donc par exemple, on voit ici que c'est les murs, donc là, ça laisserait sous-entendre que peut-être qu'il va falloir envisager de renforcer l'isolation sur les murs, on a aussi la toiture ou le plafond. Euh, performance de l'isolation, donc là, c'est insuffisant. Système de ventilation sur place, la ventilation par défaut d'étanchéité, ouverture des fenêtres, ventilation mécanique ponctuelle dans la salle de bain, et aussi, autre chose qui n'était pas fait auparavant, c'est la consommation l'été. Hein, C'est-à-dire que du coup, maintenant, on considère que l'été, euh, bah, comment ça, ça fonctionne concrètement euh, dans le logement Donc là, le confort, hein, c'est plus par rapport au confort. Est-ce qu'il euh, va faire super chaud, en gros, dans le logement ou est-ce qu'il y a des climatisations ou autre Et donc, on arrive à ça. Et là, on a des, des solutions qui, sont donc, euh, qui existent. Le, le logement n'est pas encore équipé de systèmes de production d'énergie renouvelable. Donc là, on vous dit que par exemple, ce qui pourrait être préconisé, c'est la pompe à chaleur, le chauffe-eau thermodynamique, des panneaux solaires photovoltaïques, des panneaux solaires thermiques. Ça peut être aussi de la géothermie, des réseaux de chaleur vertueux et un chauffage euh, au bois. Euh, donc, les caractéristiques de votre logement qui pourraient améliorer le confort de l'été, bah, c'est une bonne inertie du logement. Ça peut être aussi un logement traversant. Bah oui, forcément, parce que les fenêtres peuvent s'ouvrir, donc, du coup, ça fait circulaire. Et des fenêtres équipées de volets extérieurs. Oui. Donc, pour améliorer le confort d'été, faites isoler la toiture de votre logement. Voilà. Ça, c'est des suggestions qui sont faites. Ensuite, on arrive donc au DPE. Et là, c'est beaucoup plus précis. D'accord On a une répartition des dépenses qui sont faites. Donc notamment, bah on voit bien que c'est le chauffage. Donc là, typiquement, dans ce logement-là, c'est du gaz naturel. Donc les frais annuels sont estimés à peu près. Ça représente 70% de vos dépenses. L'eau chaude, pareil, bah les est au gaz. Donc du coup, on est à peu près pareil à 20%. Le refroidissement, il n'y en a pas. Donc forcément, bah 0%. L'éclairage, ça représente 4% de la consommation. Et l'auxiliaire, ça représente 6%. On a donc le calcul des énergies totales et pour rester dans cette fourchette d'estimation, voir les recommandations d'usage ci-dessous pour rester dans ce cadre-là, euh, pour, pour, pour vraiment ne pas euh, exposer votre, euh, votre, votre budget. Donc vous voyez, à chaque fois, ils sont partis sur une température de chauffage de 19 degrés réduite à 16 degrés la nuit ou en cas d'absence du domicile, une climatisation réglée à 28 degrés, voilà ce qui est préconisé, hein, si présence de climatisation et une consommation d'eau chaude de euh, 106 litres par jour. Donc là, on a donc des recommandations d'usage pour le logement. Euh, donc quelques gestes simples pour maîtriser. Donc vous voyez, c'est vraiment très bien fait, ça va très très loin. Donc par exemple, la température qui est recommandée en hiver, c'est 19 degrés. Donc chauffer à 19 plutôt que 21, c'est moins 16% sur votre facture, soit 157 euros d'économie par an. Donc quelques astuces qui vous donnent, bah, diminuer le chauffage quand vous n'êtes pas là et chauffer les chambres à 17 degrés la nuit. Donc ça c'est pareil, des applications aujourd'hui qui existent, que moi j'ai, et qui vous permettent de faire ce genre de choses. Si par exemple vous avez une climatisation, la température qui est recommandée en été c'est 28 degrés. Beaucoup de personnes vont vous mettre ça à 23 degrés, mais c'est pareil, vous pouvez mettre en place des systèmes qui font en sorte que si la température vient à 25-24 euh, l'été, c'est pas normal et ça coupe automatiquement la climatisation, notamment si vous faites du Airbnb, bah, c'est le genre de choses qu'il faut peut être envisager de faire pour éviter de se retrouver avec des factures euh, euh, donc euh, juste euh, incroyables. Et euh, juste un tout petit peu, voilà, et euh, voilà. Donc par exemple, ça va être installé, euh, par exemple, la consommation d'eau chaude, pareil, on est sur une consommation moyenne de 106 litres par jour à 40 degrés. Donc c'est une estimation qui est faite par rapport à la surface de votre logement, donc une ou deux personnes, une douche de 5 minutes, c'est environ 40 litres. 43 litres consommés en moins par jour, c'est moins 29%. Pour sur votre facture, soit 95 euros par an. Donc ça, vous voyez, c'est des choses que vous devez savoir. Donc par exemple, installer des mousseurs d'eau sur les robinets et un pommeau à faible débit sur la douche. Réduisez bien entendu la durée des douches. Ça, c'est ce qui est préconisé. Vous avez effectivement aussi hein, le site internet donc, du gouvernement qui vous permet de réduire vos factures avec un lien euh, directement présenté ici. Euh, donc là, on retrouve aussi donc, le DPE, donc, avec une vue d'ensemble sur le logement. Donc là, on va beaucoup plus loin, justement, dans l'analyse euh, du logement. On retrouve notamment bah, les murs. Euh, les murs en bloc de béton plein bah, qui donnent sur l'extérieur, sans isolation, eh c'est insuffisant. Plancher bas, dalle béton donnant sur un sous-sol non chauffé, isolation inconnue, c'est plutôt moyen. Toiture, bah, c'est une dalle béton qui donne sur l'extérieur, sans isolation, c'est insuffisant. Par contre, les portes et fenêtres, a priori, c'est plutôt bon. Voilà un petit peu ce qui a été relevé. D'accord Donc ça, c'est la vue de votre logement. Vous voyez précisément, ils vous disent bah voilà ce qu'il faudrait plutôt envisager de faire. Ensuite, on a une vue d'ensemble des équipements. Donc par rapport au chauffage, bah là, c'est une chaudière gaz, donc standard, double service, installée entre 2001 et 2015 sur les radiateurs à eau chaude. C'est un système collectif. L'eau chaude sanitaire. La climatisation, ben là il n'y en a pas, ventilation, voilà, donc il y a une VMC, et le pilotage, est-ce qu'il y a des robinets thermostatiques thermo, euh, Donc vous voyez, des fois, juste sur des logements, il y a juste besoin d'installer un, un robinet thermostatique, ce qui n'est pas grand-chose, et ça permet déjà de réguler euh, eh bien, la, la, la, la température dans votre logement. Donc là, c'est pareil, des petites recommandations qui sont faites. Euh, vous voyez, ça va vraiment très très loin, hein, le, cette, ce, ce nouveau DPE. Bah, la ventilation, bah, par exemple, ne pas obstruer les entrées d'air, les nettoyer à l'aide d'un chiffon sec, voyez nettoyer les bouches d'extraction, entretien des conduits par un professionnel, aérer euh, les pièces 5 minutes par jour, fenêtre grande ouverte. Chaudière, entretien obligatoire par un professionnel une fois par an, abaisser la température de 2 à 3 degrés la nuit, les radiateurs, les dépoussiérer les radiateurs régulièrement, faire dézember le circuit de chauffage par un professionnel, régler la température du chauffe-eau entre 55 et 60, nettoyer les ampoules et les luminaires. Donc, recommandations d'amélioration de la performance. Des travaux peuvent vous permettre d'améliorer significativement l'efficacité énergétique de votre logement et ainsi de faire des économies d'énergie, d'améliorer son confort et de le valoriser et de le rendre plus écologique. Le pack 1, donc là ils vont faire des préconisations, vous, donc c'est des travaux, vous permettre de, ré, de réaliser les travaux prioritaires et le pack 2 d'aller vers un logement très performant. Donc si vous avez la possibilité, bien entendu, et c'est beaucoup plus efficace, c'est de faire le 1 et 2, mais ça peut se faire étape par étape. On peut d'abord faire le pack numéro 1, puis passer sur le pack numéro 2, donc justement on y vient. Donc le pack numéro 1, c'est les travaux essentiels. Donc là, il vous donne un budget, ça va varier entre 7000 et 11000 euros. Donc, vous voyez, ça, c'est des choses que vous pouvez aussi présenter à votre... Enfin, vous attendez l'artisan voir un petit peu ce qui va vous sortir. Et puis si vraiment vous êtes sur des budgets plus, vous pouvez très bien dire, bah, « Attendez, moi j'ai un document qui me donne un petit peu ces chiffres-là, c'est un peu surprenant ce que vous m'indiquez. » C'est aussi un bon moyen quand même, mine de rien, de, de se retrouver avec des factures euh, réelles et pas euh, surévaluées. Euh, toiture et compte, donc voilà. Donc ce qu'il vous dit, c'est qu'il falloir isoler la toiture donc, par l'extérieur. Donc c'est des travaux qui vont nécessiter une autorisation d'urbanisme, à vérifier. Donc là par exemple, bah, si vous êtes dans une copro, bah, normalement c'est les travaux qui sont réalisés par la copro, et d'ailleurs je pense que la copro va être amenée petit à petit à, à intervenir aussi dans ces sujets-là. Euh, les murs, donc isolation des murs par l'extérieur, donc là c'est pareil, bah, autorisation d'urbanisme et la copro. Le chauffage et l'eau chaude sanitaire, donc là on est dans le cas de la copropriété, donc là, j'ai envie de vous dire, c'est une décision qui doit être prise en, en assemblée générale. Les travaux envisagés, donc là ça varie entre 6 et 10 000 euros. Donc là, c'est bah, plus pour euh, vraiment euh, aller sur quelque chose d'encore de plus performant. Et là, vous avez bah, tout un descriptif qui est fait par rapport à ça. Euh, donc voilà, recommandation d'amélioration, donc évolution de la performance après travaux. Donc en gros, si vous faites le 1, vous allez passer de E à C. Et si vous faites le 1 plus le 2, vous allez passer de E à B. D'accord Donc vous voyez qu'il vous démontre que si vous faites Tel et tel travaux, et eh bien voilà un petit peu la classification aura dans votre logement. Ça vous permet quand même d'avoir une bonne visibilité j'ai envie de vous dire même de manière générale, euh, peut-être envisager de le faire le plus vite possible comme ça que vous puissiez voir un petit peu où vous en êtes, les préconisations qui sont faites et que du coup vous puissiez missionner eh bien des artisans pour vous aider à accomplir ces différentes tâches. Donc là c'est pareil, on a aussi par rapport au gaz effet de serre bien évidemment puisque si les travaux sont faits, bah, on va passer de E à C, donc, vous voyez si on reprend par exemple donc la partie 1. Bah, du calo, euh, calories fugage du réseau de distribution hors volume chauffé. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être envisagées. Pareil aussi pour l'eau chaude, bien évidemment. Euh, voilà, et on arrive aux annexes. Donc la fiche technique, bien évidemment, euh, voilà. Entre toutes les informations, euh, les généralités, tout ce qui a été fait... Fiche annexe, voilà, et on a terminé sur ça. Euh, du coup, je vous reprends tout de suite. Tac, voilà. Donc du coup, bah, vous avez un petit peu pu visualiser de plus en euh, plus, plus en détail, eh bien, comment est euh, et, et constitué finalement ce nouveau DPE. Vous avez compris euh, l'enjeu et l'intérêt qu'on a aujourd'hui à, à tout simplement nous avoir un DPE qui soit conforme à cette nouvelle, à ces nouvelles réglementations. Alors je peux comprendre que ça peut avoir un coût, je peux comprendre aussi que ça va être très impactant aussi sur vos investissements immobiliers, mais ça peut être aussi un moyen de trouver des logements justement qui sont peut-être dans des catégories de passoires un petit peu thermiques, ça peut permettre aussi de bah, de vous aider peut-être à négocier aussi des meilleures affaires éventuellement. Alors tout dépend dans quelle catégorie vous êtes aujourd'hui, peut-être que vous êtes en mode acheteur, peut-être que vous êtes en mode vendeur, peut-être que vous êtes en mode, eh bien je fais du locatif, comment je vais pouvoir passer cette année, enfin les années futures pour louer, alors que mon logement est, en, euh, est dans une catégorie euh, malheureusement qui n'est pas du tout euh, avantageuse, mais de toute manière on n'aura pas le choix. Euh, moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut anticiper. Euh, donc, en fonction de la taille du logement, bien évidemment, les travaux vont être beaucoup plus, euh, beaucoup plus importants. Il faudra peut-être aussi passer par des primes. Il y a des primes d'aide. Euh, alors, vous n'avez pas tout subventionné, bien évidemment, euh, grâce à ça. Mais ça peut être un bon moyen d'y arriver. Euh, je voudrais vraiment terminer cette vidéo en vous disant qu'on euh, vous a préparé eh bien, une formation qui est disponible, qui justement va vous aider eh bien, à passer ce cap où tout est expliqué, euh, module par module, on vous explique absolument tout, comment trouver des aides, les différentes solutions qui s'offrent à, à vous. Euh, tout est absolument expliqué. Euh, donc moi, ce que je vous propose, bah, c'est de retrouver ça dans la partie description si vous le souhaitez. Et du coup, ça vous permettra, vous aussi, de passer eh bien, cette, euh, cette étape du DPE qui est une étape importante quand on est investisseur IMO euh, parce que bah, là, il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train de se jouer et on est en 2022, au moins je vous tourne cette vidéo, et les choses arrivent, euh, je pense qu'il est temps de s'y mettre si vous voulez vraiment euh, eh bien, toujours avoir euh, euh, voilà, un logement qui soit conforme et puis aussi pour vos futurs investissements immobiliers ou tout simplement si vous étiez vendeur de votre projet immobilier, bah, vous êtes très clairement concerné aujourd'hui. Voilà, on a terminé. N'hésitez pas à commenter bien entendu cette vidéo s'il y a des questions par rapport à ça. N'hésitez pas, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Moi, elle m'a beaucoup plu, parce que j'ai appris aussi énormément de choses lorsque j'ai pu un peu consulter tous ces documents. Et puis, vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos qui vont suivre. On va, on va parler de tout ça. C'est vraiment les sujets d'actualité de 2022 et des, et des années à venir, bien évidemment. On a terminé. Euh, bah, je vous propose tout simplement de vous quitter sur une prochaine vidéo. Vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. A très bientôt.